Chaque policier qui est vivant qui est assis se faire comme ça matin Nous pour solidarité avec parents, mais policier solidarité avec policiers qui ont vivre chaque jour de travail avec le policier policier qui, côté, policier les policiers qui ont disparu, là policiers qui vont des les policiers qui conditions que nous tous connaissons Nous sommes disons c'est un moment pour que toute police est unie, pour que les police est ensemble, pour avoir une réponse avec cette affaire-là. Sinon, si nous répondons à cette nous suivons, suivre, nous donnons donner ce monde qui nous décider pour nous, nous ne pouvons disparaître. La police vient par Il y a des gens qui ont dit La non, que c'est si la la victime. Nous avons Nous que le policier mourir mort. Nous avons toujours disons, il faut qu'il y ait des enquêtes qui mènent pour joindre qui est ce monde qui est impliqué ou pas dans ça qui passait. passé à se rappelle que le policier est capable de faire des quêtes. Allez, aller policiers avec le crédit capable prendre la machine, prendre pour aller et qui cause il est mort. Et nous, on est capables des Surtout, qu'il y a un qui quitte un petit monde trois mois, et y a autre qui quitte l'autre petit monde encore. Donc, c'est vraiment, vraiment triste. et Ensuite, nous connaissons une délégation qui a la direction générale de la police qui a venu là pour rencontrer avec les policiers, pour chiter ensemble avec nous pour rendre doléances policiers. C'est pour aller là tout pour assister. Parce que côté qui y discussion pour intérêt policier, pour avoir les policiers, pour la police, nous sommes là pour nous-mêmes, pour nous tenter, pour nous police, pour aller qui ça les policiers, pour le proposer avec. et et état-major, et, et, la police là. là et nous, vous être que c'est important pour que les garçons venu et nous remercions tout. Policiers Pétionville pour qui comprennent que a les vos bon problèmes pour nous résoudre, il faut que nous, nous dialoguer pour nous capables de résoudre. C'est à féliciter pour le comportement policier Pétionville. Et tout nous dit que bravo à la délégation qui a venu là pour prendre doléance des les policiers pour regarder qui ça qui capable faire par rapport à ça qui passe. Mais comment les bien... bon, Nous connaissons que trois qui le même jour, gainons qui jusqu'à présent que y a pas tant de et qui donc nous peu que je dis à la police c'est pas ça que nous souhaitons, c'est des policiers dogs, les les qui rejoignent l'union et et et en termes et nous qu'elles proposent au niveau que le pays pays en ben. Sarko. Pour PPP, qui perdu la vie zone Ça, la, la cause. cinq la vie, plusieurs et tout incidents qui vivaient, dégâts qui Je ne connais là pendant tout situation très difficile mon à vivre. mon zone et pas oublier que les a Jérusalem, Onaville, qui zone depuis en bas en cabane et il n'y a pas qu'à sortir, il faut di bien dire, il n'y a pas de monde dans qui a sorti. Et si la quitte est de tout est dehors ou il n'y a pas qu'à entrer dans la zone qui a Et si on ou a pas qu'à sortir, parce que lorsqu'on sort, l'information qu'on est capable fait crédit fait confiance. Il faut demander qui est de l'autre côté, il faut aller fouiller, il faut garder sa bague sous la valise pour y aller et est-ce que ces zones ont quitté. Et soit qui te zone non, et au moment où qui s'en fait avec eux eux-mêmes, là qui vient seulement dans zone non. Qui donc situation littéraire très très compliquée et information encore. Nous qui a fait confiance, gagnait quelqu'un en uh, dit quel boss maçon qui eux-mêmes t'apprèse, sortis t'as balancé travail et fouille quelques missionnaires, que fouille quelques gens, leur garder ouais, ouais, we ouais et -well, niveau, ouais ruban métrique bon, on n'est pas les français mais ça ne l'est maintenant, ouais officiel. Il m'a dit, quand tu es prêt à aller, les gens disent, bon, il n'y a de travail. Mais les gens dit non, tout n'est pas une question de travail. Ils font, bon, c'est maçon, ça, on fait, monsieur, ça, on tourne pour être dans la zone. Information encore que nous qui a fait confiance, c'est que de côté, dans différentes endroits, et passe endroit, soit dans Cana soit dans Jérusalem, soit dans une ville, soit dans l'autre côté encore. Mais les gens ont coupé ou bien metté des barricades pour empêcher si la police, à travers Blendeo, a eu une idée rentrer on dans une zone pour avoir des difficultés pour ne pas rentrer dans lespace okay? Donc, c'est so une situation qui est très compliquée et ça qui mettait, je à la police nationale en Haïti, dans grosse difficulté pour lui, c'est un, un, un, un, un, un, un, un problèmes. Parce que pendant que la police a géré les problèmes qui viennent dans une zone métivier, zone greffin, avec deux necks armés qui ont des problème, qui ne sont jamais dans le week-end, qui éteignent la vie trois policiers sous place, qui disparaissent, qui sorti si blessé et grave et qui simple citoyen qui lui-même perdit la ville, qui s'est chauffé camion, selon l'information. Et c'est dans le même moment où la police a essayé de garder ce gérer a géré, problème canard lui-même, qui, je dis, hein, et de tourner une véritable, nous qu'a dit, un l'enfer pour le monde qui vit dans la zone ça. Situation en pile, problème en pile, mais pas oublier ça, je dis à... Et puis, préoccupation la population haïtienne, c'est question d'insécurité à assez Oui, toujours question d'insécurité, Nous avons annoncé ça dans notre site euh, journal avec euh, question euh, kidnapping À côté, des euh, citoyens qui ont des difficultés pour être capables de régler l'activité, ils ont été dans la zone, yo, puisque nous avons sont la loi. Nous la loi. Nous avons fait la qui a été dans le pays. Nous avons kidnappé le professeur Pierre Buteau. La Kalina, Thomas C32, Yonzak qui pouvait l'autre fois encore capacité gang pour nuit, population. D'après Société Haïtienne Histoire, Géographie et Géologie qui par cachent Nous lisons notre uh, uh, institution, ça a de dehors bien rapide sous ça. conseil direction Société Haïtienne Histoire, Géographie et Géologie. Apprennent avec consternation, kidnapping président Likisi, M. Pierre Buteau, éminent professeur, historien et puis conférencier, nouveau cas, séquestration, ça a confirmé capacité, nuisance à croissant groupe armé en Haïti. Concernant, encourager toute force, l'audio, autorité compétente, citoyens engagés pour adopter mais y dans l'idée pour un professeur incapable de jouer de libération rapide, rapide. Société haïtienne Histoire, Géographie et Géologie, qui a préparé pour le commémorer centenaire création, 8 et décembre 1923. 8 décembre 2023, invité la euh, population à qui on réveille et puis on sursaut patriotique pour euh, retirer, pour euh, endiguer dépérissement nation. Pour port au Prince, 24 janvier 2023, c'est Maître Gerdie Lissade qui c est vice-président avec docteur Gaëtan Mentor, qui c est trésorier administrateur qui s'y est en question Zack kidnapping ander paysien après que Negaxam fin kidnappé là professeur Pierre Buto ancien ministre de éducation nationale ander paysien gain Zack kidnapping qui était fait toujours lundi qui était 23 janvier 2023 dans Port-au-Prince dans centre ville Port-au-Prince précisément Jean-Michel côté Negaxam kidnappé et on dit entraîneur football jeune c'est chériza Orza, que Bandit kidnappé dans le centre-ville, porte-presse précisément, son bicentenaire, c'est une Li, Marie-France Joseph, qui informe informé la presse sur le dossier de kidnapping. C'est vrai, après un pile d'années-là, nous connaissons le football, nous en campé, pas grand kin sport que le football qui a pratiqué en deux pays. Et donc, à cause de la question avec l'armée que, qui envahit toute la zone, nous avons bien aimé poser la question, est-ce que l'on se pas bien Parce que côté auprès du passé, pour aller entrer dans les nous et regarde le championnat national là, pas gagné ça même, parce que statut 14, qui est tout à être là c'est été chargé Qui donc, nous avons plusieurs années là, où on a joué sacré le championnat national, qui a fonctionné. Bon, malgré tout problème Qui y dans la fédération en tout, qui n'a même pas cause ça, mais il faut nous mentionner tout ça en Mais il est clair que la situation, ça, Mais une nouvelle, nouvelle pour question football, question secteur, ça en Haïti. Mais après, nouvelle, Zachid Lapin qui fait sous Cheriza Orza. Et lui-même, c'est Jean-Diane, c'est collaboratrice ces ces Marie-France Joseph confirmé nouvelle si la lundi 23 janvier 2023 entraîneur football jeunio Cheriza orza que bandit kidnappé subit sa tenue côté nouvelle ça l'i choqué et famille cherza oriza lui même il y a jeune cap et des et bandits kidnappés, selon ça, que nous apprenons, jusqu'au 23 janvier, à subir ça qui mettait en pile la peine, en pile criée, dans le proche Lio, nan dans collaborateur, collaboratrice de Mais écoutez, il a exigé libération de Orza. Que il qu'on famille au de l'ESCO, travail pour libération Chériza Orza qui donc dans so sa pas. avec Ravi Seryo pour la raison, attendre cri proche attendre et collaborateur, collaboratrice. pour libérer Chériza Orza qui lui-même c'est coach, c'est entraîneur football jeune non pays et d'Haïti. Nous avons toujours été sous en question et sécurité, qu mais avant nous allons sous réunion spéciale ça qui était fait hier sous un dossier haïtien, côté même j'ai été annoncé ça au conseil sécurité des Nations Unies a été penché sous KPI d'Haïti côté représentante secrétaire général ONU en Haïti Hélène Lalime a à présentée accord transition 21 décembre, comme un signe prometteur qui a euh, résultats il résultat et un dialogue. Jusqu'à présent, Mme Lali annoncé ben, que le Conseil sécuritaire que a fait sanction bilaterale qui a été euh, euh, ben, bien accueilli en Haïti. Mais il ça a créé un espace pour un dialogue politique supplémentaire à réforme nécessaire d'après chef bio intégré Nations Unies en Haïti euh, qui a euh, fait connaître sanction bilaterale. Mais Haïti a été bien accueilli yon, Mais si ça a créé un espace pour dialogue politique un supplémentaire à la réforme nécessaire a ajouter presque 5 millions monde insécurité alimentaire en pour Haïti euh, pour représentant pays d'Haïti euh vous représente Haïti à Antonio Rodrigue. dans l intervention fait état d'un taux de croissance négative pendant trois dernières années quelque situation économique là désastreuse avec un taux d'inflation qui est actuellement 47 un diplomate haïtien reconnaît la situation sécuritaire en Haïti catastrophique cependant il croit Malgré tout bagaille ça yo, accord politique 21 décembre. C'est une réalisation majeure. L'idée décrit comme une feuille de route pour que le pays soit capable de sortir de la crise. La première de ces vous concernant accord euh, d'Haïti 21 décembre, les États-Unis déclarés aujourd'hui euh, à, à un Conseil de sécurité adoption accord ça c'est une opportunité pour Haïti euh, capable. Uh, Retourner à restauration, stabilité, pays, puis amélioration, gouvernance. Le président américain Robert Wood a annoncé États-Unis identifié six additionnels pour sanctionner Haïti qui a transmis à Baixe Conseil sécurité Nations Unies à, pour Dimitri Pouliansky, qui représente un permanent adjoint Fédération Russie, à côté Nations Unies. Elle dit, États-Unis, Canada, APC orienté, processus interne vers Salire avec sanctions sanction temporaire. Royaume-Uni, lui-même, Subopal, dit, il est pour envisager nouvelle sanction en Haïti. Et puis, il a pouvait également demande force internationale pour aider PNHL. Et puis, il a à réponse d'attaque demande d'assistance internationale pays d'Haïti dans le Conseil de sécurité ONU responsable et de l'ordre public Dwey, connaît que yo a ka en toute impunité déclaration Ferry OZA qui s'est représentant permanent Albanie bon côté Nations Unies dans le Conseil de sécurité pendant approuvé le régime sanction ambassadeur pays Brésil dans ONU déclaré pays le croit toujours absolu solution qui saute bon côté haïtien puis appelé pour capable approfondir dialogue actuellement ça que espérer capable ouvrir à vers élection qui sûr transparente, si parti, eh, pour pour parler, pour un point de accepté pour parler parle, pour capable faire des compromis, diplomate ah, président, ah, encourager, dialogue, et puis à 21 décembre, pour une initiative politique, les besoins ont besoin beso beso beso urgent pour être capable d'élargir le consensus. Là. Et pendant que Canada a, et Haïti ont besoin d'assistance, ben, selon Bob Way ambassadeur à Canada dans le pays, Nations Unies, qui fait qu'on Haïti euh, besoin d'assistance et Canada, pour continuer à Haïti si joindre assistance pour être capable aider le réseau de la crise humanitaire qui gagne dans le pays oui même jusqu'à présent gros débat fait euh, sur question est-ce que état des force étrangère militaire en Haïti est-ce que c'est voyer ça capable dire là, de moyens techniques uh, pour accompagner la police nationale d'Haïti mais hein mais débat continue à en faire et quel pays Canada qui jusqu'à présent poucle et on dit euh, tu d'accord pour l'état le leadership dit si toutefois une force étrangère militaire ça qui est en Haïti même les États-Unis mettent pression pour que Canada... À la capacité de prendre le leadership, mais de faire ce question, ça, mais il y a un acteur qui plaît pour tout et plutôt pour nous, nous sommes capables de dire ces moyens et techniques qui ont été faits la police nationale d'Haïti et de nous même pour mater les affaires de sécurité. Hein. Hier, nous t'étais entendu un colonel Emler Rebu qui t'a été mis en accent sur ça pour nous faire connaître un pays là qui a venir risquer la vie soldat et qui a été parce que il n'y a pas un, un grand intérêt pour ça, je dis, hein, mais il préfère plutôt au que c'est ta voyer et propre soldat Vingoumela vaut mieux que yo voyer yo, yo, yo attend plutôt voyer moyen technique pour Haïti avec bah, la euh, force l'audio n'a pas de la police nationale d'Haïti pour aider yo maté insécurité qui est là qui donc il n'a pas rappelé que demande ça qui était faite dans la résolution ça qui était signé hein, voté par on dit tout euh, ministre en gouvernement docteur Ariel Henryan c'était dans le mois octobre 2021 passé côté hein. yo demandé mais avec conseil sécurité l'ONU pour livrer sa sa en force étrangère militaire pour aider Haïti dans ma affaires fait insécurité à gros débat toujours fait et n'a toujours fait ce rappelle ça avec le ministre des Affaires étrangères et qui c'est Jean-Victor Généus qui ne songeait avant même de fait des demandes bonne côté Conseil sécurité de l'ONU qui était par les sous-crimines des Nations Unies en premier temps vous le dit que tout le bagage sous contrôle sauf quelques petit cas isolé qui est comme si que pas des trop gros problèmes à insécurité mais deux trois semaines après et le tapkal pour montrer que la situation les même est très difficile et c'est ça qui pousse l'autorité. Paboïsitio fait demande bon côté et conseil sécurité de l'ONU. Gagnez, Jean dis à diplomate Dominique qui critiquait en dit mon conseil de l'ONU qui lui même trouvait que qui souvent échoué dans mission Paboïsit en Haïti. Jodi est-ce que pouvoir obtenir la force étrangère militaire pour matin sécurité qui vient là? Il n'a rappelé tout que PM Ayal ne nous songeait que li. En fait, qu'on est, année 2023, ça, c'est année électorale. Comment va faire l'élection Question, puis l'acteur a posé. Est-ce que le café qu'a fait, pendant que je dis à ce qu'il là, j'arrête, dans la société, hein, Comment au candidat, après, à pas campagne, en deux, dans le troisième, non, non, niveau canaran, non, croix des bouquets, dans peigner, torse, non, on dit, la boule, c'est des questions qu'a posées. donc, hein, qu il y a des monde qui dit, qu est-ce que c'était espoir force militaire, là, que Ariel Henry était gagné, qui t'ai fait le l'élection de l'élection année 2023. Question qu'a posé sur question ça. Deux jours, jeudi, hein a décidé de terroriser population dans différents côtés et Mounyo n'a pas gagné. Par contre, ça, plus on parce qu'il a monté le ciel, pas d'eau. Jeudi, est-ce que la police paraît être intuissante, incapable, pas de volonté, pas de moyens Question, qu'on a posé.